Ça va déjà Ça va pas On oh, recommence. On va dire que c'est bon comme ça. Horrible main. Bienvenue dans ce nouvel épisode, déjà le dixième. Pour la peine aujourd'hui, je vais faire quelque chose d'un petit peu différent, genre en m'inspirant d'un personnage-objet d'une fiction euh, que j'affectionne beaucoup. Il s'agit de la Hopping Lantern du Voyage de Shihiro de Hayao Miyazaki. Je trouve que cet accessoire serait très funky dans notre environnement de 3D. Donc je vais m'en inspirer pour faire une rampe d'escalier lanterne. Et ce, en 30 minutes. Let's go Donc c'est parti Donc Je vais pouvoir essayer tout plein de nouvelles techniques que j'ai observées sur des magnifiques tutoriels. Alors je vais écrire ce qui s'appelle une Meta Balls. Ensuite... Euh diminuer un peu la résolution, on va la dupliquer, y avancer ici, dupliquer, skill, et dupliquer, donc ce que je vais faire c'est la main, non, ça va déjà, ça va pas, on recommence, okay. je vais commencer par faire la main, commencer, je vais faire les doigts, je n'avais jamais utilisé les metaballs avant, donc c'est un outil vraiment particulier, quand même intéressant je trouve et cool à utiliser, Ensuite, ici, ça, on va la faire monter un peu comme ça. Elle aussi. OK. OK. OK, comme ceci. Ça, on va la mettre comme ceci. OK. Donc, on a la forme de base de notre doigt. Donc, une fois que ça, c'est fait, on va tout sélectionner. Il faut aller dans Objet, Convert, Mesh. Tac. Ça, on a un beau mesh. Ensuite, je vais directement aller dans le sculpting. Ok, on va enlever ça. Et je vais revenir ici. Je vais faire shade smooth. Ici, on va monter un petit peu. Donc, on va essayer. Oups, un petit peu trop peut-être. Ok, on va essayer de rendre le doigt moins géométrique. Euh, L'objet sera en métal, donc euh, je vais faire comme si ça avait été forgé à la main. On va voir si j'arrive à donner un, un résultat comme ça. ou si. Ok. On dirait surtout que euh, des, des déformations. Il euh, y en a un pour smooth. C'est ça. Je vais smooth un petit peu. Ok. Ok. Faire ça ici. On va smoother ça un petit peu. Et rajoute, rajoute, rajoute un peu. Pas beaucoup de détails, mais comme j'ai dit, c'est supposé être forgé en métal. Donc, on va dire que c'est bon comme ça. On va revenir dans Modeling. Ensuite, on va se remettre en Top View. On va dupliquer le doigt X. Dupliquer encore. On va faire passer comme ça. Ça, un peu comme ça ok, rotation sur Z ok ici on va une rotation comme ça et je vais les rapprocher, j'ai l'impression que les doigts sont un petit peu loin donc ensuite je vais rajouter des metaballs ici on va faire ensuite on va descendre comme ça vais okay. ah, okay. juste de me rendre compte que j'ai manqué de son pendant la moitié de l'épisode, j'étais tellement dans le moment à créer cette horrible main que je m'en ai pas aperçu. Et donc je vous présente le reste de l'épisode en timelapse. Après la main, je passe au tuyau ou en tout cas la barre de métal qui va tenir la lanterne et pour ça j'ai utilisé un Bézier Curve, une autre technique que je n'avais jamais utilisé dans Blender et qui a vraiment très pratique pour cette forme en particulier, et par la suite, il ne restera donc plus que la lanterne. Thank you. En rétrospective, je pense que pour la main, j'aurais dû faire toutes les Meta Balls d'un coup ensemble avant de commencer à sculpter. Parce que je trouve que les doigts ressortent de la main. Euh, mais sinon, c'était quand même intéressant à essayer comme technique. C'était la première fois que je le faisais. Pareil pour les Béziers Curves. Euh, ça, ça a mieux été, mais <rire> on s'entend que c'était beaucoup plus simple de faire. Un petit poteau. Donc, sur une échelle de 1 à 10, dites-moi à quel point vous trouvez ma Hopping Lantern dégueulasse. Et si vous avez des conseils vis-à-vis -vis de ces nouvelles techniques ou de quoi que ce soit d'autre l'épisode laissez-le moi savoir et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode et d'ici là suivez moi sur toutes les réseaux sociaux <musique>